Bonjour et bienvenue dans la minute culturelle. Aujourd'hui nous allons parler du cochon de mer. Donc le cochon de mer est un animal marin avec des pattes et... Putain mais t'as pas fait de recherche ou quoi Bah non et toi Bah non je j'étais occupé à acheter mon billet pour mon festival de rock. Mais tu connais rien en rock en plus. Je connais plus que toi. Ah ouais Bah c'est bon on va voir. PUDEQUI Ok les gars alors on va faire un quiz. Celui qui gagne il va au festival et l'autre il reste bosser. Attention c'est parti. Anthony qui dis des retards. Chez Peppers a perdu sa virginité avec qui La copine de son père. Yeah oh bon. Quelle chanson a pour titre un slogan de Déodorant Euh. 100% de Johnny Hallyday. Faux Smain Lighting like Spirit de Nirvana. Yeah oui. Quel groupe tire son nom d'un code de l'US Air Force Les Foo Fighters. Yeah c'est le code pour désigner les ovnis. Parfait Pourquoi David Bowie a-t-il une pubille dilatée À cause de la drogue Faux Steve Baker yeah au Oui, c'est ça quel célèbre guitariste a sniffé les cendres de son père Ah, qu'est-ce que Yeah Où la sœur du guitariste d'ACDC a-t-elle trouvé le nom du groupe Sur une bière Sur un aspirateur Yeah Bah oui, c'est un truc de fille. Ah, pas faux. Quel batteur s'est évanoui lors d'un concert après avoir avalé un sédatif pour chenal Ah, qu'est-ce que où Yeah Ah, il avait été remplacé par un membre du public. Question suivante. Qu'est-ce que le groupe Van Halen ne voulait surtout pas voir dans sa loge des moutons. Des chewing-gum. Euh, pourquoi Parce qu'elle euh, la Vous êtes vraiment des cons Bon oh, euh, C'est marron et c'est petit comme des MMMs. Des MMs Marrons Yeah Oui D'où vient le nom du groupe LED Zeppelin ah, c'était Kiss Moon qui avait dit que leur musique ressemblait au bruit d'un zeppelin de plomb qui allait se cracher. Yeah Tout à fait Et ils ont d'ailleurs enlevé le A pour pas qu'on confonde avec Lynn bon. Faisons un point sur le score Hervé, tu possèdes 4 points et Michel, 5. Yeah vois, question bonus. D'où vient le signe que tu viens de faire, Michel Moi, je sais. Ça vient de Dio, le yeah chanteur de Black Sabbath. C'est sa grand-mère qui lui avait appris pour conjurer les mauvais sorts. C'est exact. D'où vient le nom de la célèbre chaîne Hard Rock Café D'une photo d'un album des dors. Yeah oui, c'est ça. Pourquoi le chanteur de Green Day, Billy Joe Armstrong, est-il surnommé Tout la Bill parce qu'il vendait des joints à 2€ quand il était au lycée. Yeah, C'est ça. Et c'est donc une égalité parfaite. Je vais donc vous poser une dernière question pour vous départager. Okay. Qu'acheter les membres du groupe Guts Roses pour soigner leur MST Un autre forme. Non, c'était des antibiotiques pour les aquariums. Yeah c'est ça et c'est donc Michel qui gagne Yes Bravo, maintenant tu peux t'en aller. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager, et sinon on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas, la culture c'est comme le rock, quand il y a du sexe et de la drogue c'est mieux